Si on rentre dans le détail, c'est un système d'écriture qui fonctionne selon 5 voyelles, 12 consonnes. Donc il y a 5 signes pour les voyelles, A, E, I, O, u. Il y a 12 signes pour les consonnes, H, L, M, N, P, bon voilà. Et puis, il y a 60 signes syllabiques qui correspondent au croisement de la consonne et de la voyelle. On a un signe pour « k, ke »,« ki »,« ko »,« ku »,« la »,« le »,« li »,« lo »,« lu ». Et donc, on a en fait une grille phonétique. Les voyelles, les consonnes, 5 voyelles, 12 consonnes, 60 signes syllabiques, ça fait un système qui fonctionne avec... 77 signes. Sur les 43 textes, il y en a un qui est vraiment très étonnant, qui n'avait absolument pas attiré l'attention des chercheurs jusqu'à présent. C'est un fragment d'une petite tablette euh, de la forme d'un disque. Donc, euh, en Mésopotamie, ça, on sait très bien qu'on appelle ça une, une lentille scolaire ou un, une tablette lenticulaire qui est très généralement utilisée pour apprendre l'écriture cuniforme. Bon, eh bien là, sur ce fragment euh, de, de tablette lenticulaire qui a été trouvé à Suse, on a malheureusement qu'un fragment, mais néanmoins, euh, on a trouvé des choses vraiment très intéressantes. D'un côté, il y a les cinq signes vocaliques alors, ce n'est pas dans l'ordre que je, que je vais donner, mais il y a les cinq signes vocaliques, A, I, O, u qui ne veut rien dire en langue élamite. Et, et de l'autre côté, on a deux séries consonantiques qui sont conservées. La série M, donc il y a tout d'abord le signe M qui est noté, et puis après, ma, mé, mi, mo, mu. Et après, on a le signe P, et qui va être décliné pa p pi po, Donc en fait, cette histoire de grille phonétique dont je parlais, ça n'est pas une reconstruction a posteriori euh, en fait, que l'on a fait avec mes collègues, c'est ils concevaient réellement leur écriture de manière extrêmement logique selon cette grille phonétique du croisement de la consonne et de la voyelle. Donc, ils avaient vraiment décomposé leur système d'écriture jusqu'à l'échelle du phonème. Et donc là, euh, c'est l'alphabet, en fait. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un système alphabétique, parce qu'ils utilisent également des signes syllabiques, mais il y a néanmoins euh, voilà, des signes vocaliques, des signes consonantiques et des signes syllabiques. Et là, vers 2300 Jésus-Christ, c'est euh, juste euh, hallucinant quoi, comme système d'écriture. Quand on compare ça au système contemporain qui fonctionne avec 400, 500, 600 signes, c'est un système beaucoup plus simple, beaucoup plus économe, et beaucoup plus précis dans la notation de la langue. <musique>